Bonjour, bonsoir, on va découvrir ce soir uh, Woken New qui est le jeu de date sim de Dead by Daylight qui est officiel, qui va Ce c'est pas un jeu de traverse, c'est pas un jeu modé, pas du tout, c'est le jeu officiel je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas, je sais juste qu'on va s'accrocher les uns les autres et que ça va pas être forcément que du soyeux Enfin j'espère, enfin vous verrez, enfin on verra, c'est parti. Je vais mettre maillard parce que quitte à aller au bout de la démarche, de la gênance, ça va être mes vacances de rêve. Go le malaise Allez tous avec moi <coughs> Tu travailles sur la plage, le corps entièrement trempé, l'eau de mer t'irritant l'intérieur de la gorge comme si tu avais failli te noyer. ...l'eau coule de ta bouche lorsque tu l'ouvres pour reprendre ton souffle. Tu ne te souviens pas ton arrivée, en fait, tu ne te souviens pas d'où tu viens, ni... ...quoi que ce soit concernant ta vie, excepté ton nom. Ce que tu sais, c'est qu'en dépit de l'incroyable beauté du paysage qui t'entoure, tu sens la nausée qui monte de ton estomac. Waouh, <coughs> wow. tu as vraiment bu la tasse, hein. Tu as besoin d'une minute ou je peux continuer Hein Parce que je peux te donner une minute. Nous avons beaucoup de temps, un temps infini en vérité. Une éternité si tu vois ce que je veux dire. Oui. Oh, pas maintenant, Océan, mes excuses, Maillard. Puis-je poursuivre Certainement. Très bien, je dis... Ok. Je disais donc Tu baisses les yeux sur tes pieds et jusqu'aux chevilles dans l'eau bleue cristalline... ...d'une vague qui vient de déferler. Tandis que la vague se retire dans l'océan, elle révèle une découverte grotesque. Mathieu <rire> Qu'est-ce que tu fais tout nu sur la plage euh... Euh... <rire> es Pas Mathieu. Un visage en décomposition te regarde sous la surface du sable. Tu ne peux que vomir. Un flot de billes noires, des insectes, des vers et autres. horreurs. Les questions fusent dans ta tête. Où es-tu? Comment as-tu atterri là? Pourquoi m'as-tu tenu? Qui est derrière cette voix incroyable? charmante et éloquente dans ta tête. Hein? Oh, et? <rire> oh! Tu me juges pas, hein? Les réponses ne viennent toutefois pas vite. Ton esprit est. Complètement vide. Comme si tu n'avais aucune personnalité. Que vas-tu faire oh, Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je suis tout nu mon premier réflexe c'est de courir bien sûr Ah non Je vais désensabler ce visage en espérant que... En retirant ce sable... Mathieu porte tes vêtements Mais non, c'est toujours pas Mathieu. Tu épouses le sable de la tête humaine, à moitié ensevelie dans le sol devant toi. Waouh Il n'y a aucun corps nu. Rien que cette tête. Alors que tu la ramasses, des morceaux de peau tombent au sol. La mâchoire s'ouvre, révélant une pièce d'or sur la langue en décomposition de ce malheureux trépassé. Je te salis les mains à ce que je vois. J'aime ça. Tu es du genre à prendre les choses en oh, main! Calme-toi là! Tu examines la pièce d'or brièvement, en savourant de pouvoir penser à autre chose qu'à ce qui n'est par ailleurs qu'une matinée. Particulièrement étrange. Le soleil tape et tes vêtements sèchent. Oh J'ai des vêtements Tu vérifies tes poches, mais elles sont vides. Plein de place pour une pièce d'or, tu te dis, et donc tu l'y mets. Eh bien, c'est une jolie pièce d'or que tu as là. Et si tu l'as dépensée tout de suite oh. Oh, Que faire avec cette pièce d'or Je suis sur une plage, il y a la tête décapitée en décomposition. J'ai une pièce d'or. Bah, non. Bah, c'est pas le premier truc que je me dis. <rire> c'est pas... Est-ce que... Est-ce que c'est un rêve Ah, oh, non. <rire> j'ai suis... Quelqu'un qui est à côté Alors Qu'est-ce que tu vas faire <rire> Oh non Oh, la pression <rire> Ah non, je vais pas dépenser. Non, merci J'ai cette pièce d'or, mais oh, je ne sais pas quoi faire Écoute, là, je vais être honnête avec toi. Cette pièce que tu as trouvée, elle est à moi. Je l'ai lâchée hier et je l'ai cherchée partout. Lâcher dans la bouche d'un mort, pourrais-tu simplement me la rendre? Bah, non, moi, je la connais. Le coup des, euh, des 20 balles trouvées par terre, c'était à état, moi de prendre mon portefeuille. Donc, comme tu veux, ton esprit n'a pas l'occasion de réfléchir davantage à ta situation actuelle, car tu sens quelque chose de léger heurter ton pied. Mathieu. Lorsque tu baisses les yeux, tu découvres un ballon de volée dans le sable près de toi. Tu le fixes, immobile. Une voix d'interpelle dans le dos. <rire> un coup de main, s'il vous plaît. Dommage, j'ai pas un Morphovox ou un truc comme ça. Tu te retournes et lorsque tu vois ce qui t'attend. Y en a le souffle carrément coupé. Ah. Oh. Hmm. Quatre monstres magnifiques se tiennent à mi-chemin entre toi et un terrain de volleyball bien entretenu Ok... Je vais m'hydrater. S'il te plaît. Chacun de déborde d'énergie vivante. Une aura magique qui te parvient et te pénètre. Pour l'instant, juste l'aura magique, pareil les yeux. Les battements de ton cœur s'accélèrent. Curiosité, peur, désir. Tu ne peux t'empêcher de fixer du regard cet individus vêtu de manière décontractée. C'est... Ah, oh, ou ah, ah, oh, voyelle. Appelons-les des tueurs. Je ne veux pas juger, mais c'est simplement l'énergie qui dégage. D'ailleurs, personne dans le chat n'est en train de juger. Il y a tant de sentiments contradictoires qui fusent en toi que tu ne peux plus faire un geste hmm. Salut. Il y a des jours bizarres et puis... Il y a ça. Tu ne peux que regarder alternativement le ballon à tes pieds et ce monstrueux alignement de véritables monstres. Des monstres super sexy, par contre. Que fais-tu Alors! Je suis un grand timide. Quand je vois quatre tueurs en série en maillot de bain au bord de la plage, je suis pas sûr de faire toujours le premier pas. Tu te tiens parfaitement immobile, dans un silence complet, c'est. Puis jette notre annette avec toi. C'est assez étrange comme comportement. Alors. C'est comme si tu te moquais complètement, qu'on te demande quelque chose poliment, tu es toi, et peu importe si tu passes pour une personne bizarre ou franchement grossière, tu n'en as clairement rien à faire. Est-ce une sorte de démonstration de confiance De la confusion Un embarras total Tu sens qu'on te juge. Hein Est-ce qu'on me juge Est-ce qu'on me juge Mais tu doutes de savoir comment Vous me jugez Comment Esprit brise le silence par un petit rire qu'elle ravale vite lorsqu'elle voit que ça a capté ton attention. Oh. Chasseuse va récupérer le ballon à tes pieds à petite foulée, avant de retourner vers le terrain de voler avec les autres. Sauf Esprit. Elle continue de te fixer du regard, son expression devenant dur tandis que tu la regardes plus tu soutiens son regard plus elle s'énerve et elle finit par se retourner en soufflant pour rejoindre les autres en flot oh à nouveau solitaire <rire> tu regardes à travers la plage ces étranges résidents qui se renvoient un ballon de volet, joyeusement ignorant de ton intrusion sur leur plage privée ah. flotter c'est de la triche c'est vrai J'aimerais-tu ressentir de la peur, de l'inquiétude, de l'excitation Mais j'ai bien mentionné qu'ils étaient des tueurs pour ne pas trop en dévoiler Mais en même temps, on sent qu'ils sont attirants chacun à sa manière et personne n'a ne serait-ce que levé un doigt sanglanté dans sa direction. N'aie pas peur Maya, c'était ta destinée. Et eh bien dis donc, si la voix flippante de l'océan dit de ne pas avoir peur, je suis sûr que tout ira bien. Sans aucune bonne raison de ne pas le faire, tu décides de te diriger là-bas et de voir ce qui va se passer. On dirait que tu as perturbé la partie de volleyball, rien qu'en te montrant. Tu as perturbé la partie rien qu'en te montrant en douille. j'imagine que tu as aussi une andouille oh. Écoute c'est préférable d'être d'accord avec ce que dit piégeur quand il le dit c'est une c'est une habitude à laquelle je me tiens face à toute personne qui semble avoir en permanence les mains pleines de sang frais Non mais c'est du jus de myrtille, hein. c'est pas du sang il y a du myrtille euh, avec une excellente euh, colorimétrie Hé hey, Ne te formalise pas à ce sujet Tout ceci n'est qu'un jeu après tout. L'existence, je veux dire. En plus, tu retiens davantage l'intérêt... ...qu'un bête jeu. Pourquoi tu là Qu'est-ce qui t'amène Tu veux dire que cette personne est ici pour autre chose que me distraire... ...de ma domination totale C'était spectre. Ce soupir veut dire qu'il en a marre de la partie lui aussi. Ou bien il a vu un papillon autre chose Cureuil Écoute, je me moque des raisons de la présence de cette andouille de la bouche grande ouverte. Tout ce que je veux savoir, c'est si je peux l'estourpir ou pas. Écoute, personne ne m'estourbit le premier soir. Sache-le, piégeur. ...je ne suis pas un iranien facile. Ah, tu sais bien que non. Du moins, pas encore. Ok. Ah ouais... ...pas encore. Eh hey Maya, tu aimerais peut-être, euh, tu sais, dire quelque chose En fait, peu importe, il y aura plein d'occasions pour ça bientôt. Là, tout de suite, ce groupe a quelques questions pour toi. Et Je te préviens, réponds vite et bien. C'est un questionnaire chronométré et ça sera très important pour plus tard. Très important. Ou pas important du tout. Du tout. Probablement ça, je ne me souviens pas. <rire> à quel point penses-tu être quelqu'un d'attirant ouais. Laisse-moi répondre <rire> Je ne sais pas, j'y réfléchis Très bien. Ah, je suis dans la moyenne, je pense. Un visage de plus dans la foule. Une autre vie normale et insignifiante dans un cycle sans fin. Personnellement, je te trouve à croquer comme un Tamia ou un Grizzly. Oh, ok. Oh. Si je pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce Si tu pouvais. Ah, oh, voler. Bah, voler, bien sûr, bien sûr, c'est trop stylé de voler. <rire> J'imagine que je peux voler Honnêtement Ce ne serait pas aussi génial que ça en a l'air. Aussi loin que je puisse aller, je suis toujours là où je veux être. Quelle est ta manière. Et oh Tu veux aussi m'estourbir, c'est ça Ne lisez pas Ne lisez pas Ne faites pas ça je pourrais dire que ma spécialité, c'était de sauter les cours. Et juste les cours. Si j'avais été à l'école, je suis sûr que j'aurais été très doué pour sauter les cours. Je préfère sauter plutôt que marcher la plupart du temps. Quel est ton animal préféré Mathieu. Un chat, assurément. Quoi Pourquoi tout le monde me regarde Vous croyez que parce que je suis la fille gothique typique j'ai un penchant particulier pour tout ce qui a trait aux chats Surtout les chats noirs Eh bien, oui, c'est le cas. Vous pouvez quand même aller au diable Quelle est ta couleur préférée <rire> Yeah Yes Yes Je <rire> suis désolé. <rire> je vais répondre honnêtement ce que j'aurais répondu. Personne ne s'attend à ce que je sois ceci alors que... Je... Ah non, bien au contraire. Mais tout le monde s'attend à ce <rire> que je réponde ça. <rire> Mais parce que tout le monde a raison. Alors je vais dire cadavre de 3 jours, euh, c'est une réponse plutôt avant-gardiste. Non, euh, j'ai un côté très dangereux. Ah. Je parle de cadavres, à l'aise. Et je vous ai dû raconter comment est-ce qu'on creuse une tombe. Ils ne sent d'aucune utilité à moi d'avoir été congelé. Tu n'as pas idée. La vitesse à laquelle la bonne viande peut pourrir. Peut-être que si, je suis toujours en train de faire ta connaissance. Quel est ton boulot idéal On se fera bien, astronaute hein. Parce que... Là-haut, dans les étoiles, Ce serait vraiment génial d'être astronaute, je pense. C'est dur d'imaginer d'être plus loin des autres que lorsqu'on est en train de flotter dans l'espace. La vastitude froide d'un noir d'encre, du vide pour l'éternité. Saveur de crème glacée préférée. Là, on parle sérieux. Là, on parle sérieux. Là, on est OK. Je l'aime bien, le piégeur. Je savais pourquoi je l'aimais bien. Maintenant, je l'aime encore plus. Chocolat. Pareil. Mm. <rire> Pareil. Mmh. Oh, c'est la vanille avec un tourbillon de doula. Je trouve que menthe et de chocolat est la meilleure saveur jamais imaginée, personnellement. Mais assez parler de crème glacée, pas vrai Non Non, non, non, non, non. C'est jamais, jamais à se parler. une seconde, ça me rappelle. J'ai raison. Toujours. C'est une leçon que tu devrais intégrer avant que nous n'ayons plus loin. Fais ce que je dis si tu veux survivre. Choisis menthe et de chocolat. On donne des leçons, maintenant, le narrateur Espèce de frépouille. Tuer ou être tué, c'est la règle sur cette île. Même pour les voix désincarnées. Dis-moi, quelle est la meilleure saveur de crème glacée Ah en vrai, il a raison, quoi. Mais... Si, avec... Euh... Chocolat, j'ai menthe chocolat, je mets menthe chocolat. C'est pas parce qu'il a 10, mais parce que, genre, euh, je, Tu vois La meilleure saveur, c'est euh, les éclats de menthe. Quelle obéissance. Mais non, c'est parce que c'est vrai C'est parce que c'est totalement vrai Je pense que tu conviendras parfaitement. Mais c'est totalement vrai C'est totalement vrai Et bien sûr Enfin bref, maintenant qu'ils en savent tant à ton sujet, je suis sûr que le groupe veut que tu fasses leur connaissance. Euh... Salut, je suis Spectre. Je ne suis comparable à personne. J'aime les personnes gentilles et j'abomine les grands crétins débiles. Salut Quoi de neuf Je suis esprit je n'aime pas la plupart des choses. Je Ne teste pas non plus la plupart des choses, ça ne mérite pas que j'y passe du temps. Mais les choses que je je les hais vraiment, tu vois D'après mes observations personnelles, la vie n'est rien d'autre que souffrance. Et la société est un mensonge savamment calculé pour maintenir tout le monde inféodé aux puissants. C'est mieux de choisir de ne pas en faire partie vers un nouvel âge réminiscent. Eh ben on dirait qu'elle a été carrément assassinée par la société, vu comme elle l'a. Oh non attends, je rappelle l'histoire d'esprit maintenant. Ce n'est presque exactement ce qui s'est produit. Hé, hey, je suis chasseuse, ne laisse pas ces nuls te déprimer. On peut trouver plein de choses amusantes à faire sur cette île, ainsi que plein d'amour. C'est vrai, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais je veux bien que tu me le mimes. Grandis. Et... Euh, quoi <rire> J'ai... Un... déjà expliqué mille fois, je suis morte mais je ne suis pas littéralement un fantôme j'ai un corps, je suis juste entouré de brouillard pas fait de brouillard peu importe, corps de brume il faut souffler dedans c'est ça, j'ai pas oui. ce n'est pas gentil il n'est pas gentil tu adores ça Des fois seulement. Merde, Vraiment, c'est dégoûtant. C'est pour ça qu'elle aime. Moi, oh, je... je veux juste faire le crabe, tu vois. Et partir comme ça. Je... je veux juste faire le crabe. Tu vois. Je... Ne parle pas à ma place. Je laisse ça aussi. Arrête de parler tout court, en fait. Pour la toute première fois, je suis d'accord avec Spectre, poursuivons, sinon ils s'y passeront la journée. En plus, connaissant cette équipe comme je les connais, ils ne vont pas tarder à faire de l'esbrouffe. Si on a fini de jouer, faisons autre chose à la place. Waouh. Pour une fois, je suis totalement d'accord avec le gros bœuf. Je propose qu'on aille sur mon yacht. C'est l'énorme navire à marée tout près. donnerait à tout le monde un aperçu du luxe et du pouvoir autant du luxe. Spectre lève les yeux au ciel. Ne fais pas attention à lui, il déteste le plaisir et la joie. Non, je déteste la poursuite sans fin, désespérée, terrible de la richesse et la manière dont elle est exhibée inutilement et la cruauté qu'elle engendre. Eh oui, il a un énorme navire, vous comprenez si on se prélassait au bord de la piscine Je trouve l'eau apaisante, simple, belle... Hey Et notre partie de voler Nous pouvons nous entraîner nous amuser en groupe Vous êtes sérieux Il y a un bar tout simplement parfait pour se détendre là-bas Je suis crevé. Et en plus, je déteste être au soleil. Où veux-tu aller À D'accord, hein. Ah, pardon. Y'a quand même un énorme yacht. Bon, après, je suis un grand timide. Euh... On, On m'estourbille pas le premier soir sur un yacht. Je pense qu'on va plutôt les bords invers. Parce que je reste dans un endroit ouvert, tu vois. <rire> du coup, je peux Ouais. Si c'est volé, c'est la plage en. Oh faut s'hydrater. Oui. Ce serait bien de se détendre un moment en bas. Pour se mettre à l'aise, contempler l'océan et se détendre comme on veut. On pourrait vouloir autre chose, sec, confortable, savourant une boisson fraîche pendant une journée chaude. C'est ce qu'il y a de mieux. Je veux dire, quel genre de dingue, quel genre de monstre, quel genre de psychopathe masqué pourrait enfin faire une pause dans sa corvée de chasse et de combat pour aller de l'avant et choisirait ensuite de s'exercer de n'importe quelle manière Pourquoi suis-je la seule à le comprendre Il est temps d'arrêter de vivre selon leurs règles. Je ne m'y soumettrai plus. Et pourtant. Ouais, on devrait peut-être lui donner une seconde pour se calmer. Qu Quoi Claudette, attends, doit être juste pour un instant. C'est doit et Claudette, nos coordinateurs d'activité. Ils tiennent aussi les rôles de cuisinier, serveur, barmen, concierge, et tous les autres boulots. Ils sont la seule aide qui reste sur l'île. Cet endroit, nous l'appelons l'île du meurtrier. Envoyez le morceau musical dramatique. Waouh <rire> Aucun des autres n'a survécu. Ah si, regardez. Regardez, si, si. Regardez, si on zoome, là. Regardez. Si on zoome, si si. hein. On regardez, regardez. Bon, je zoome encore un peu, mais euh, c'est très subtil. Ici. Juste là. Vous avez remarqué C'est très subtil. C'est extrêmement subtil. C'est euh, Le, ben, le qui, qui a survécu. Mais il est super loin. Il est chique. Vraiment, il est loin, quoi. C'est pas forcément euh, évident. Fallait vraiment zoomer. Parce que c'est lui qui surveille l'entrée de l'île du Meurtrier. Mais euh, c'est vraiment hyper subtil. Hein. « hmm, Survécu précis du recrutement. C'est pourquoi nous les désignons depuis alors, sous le nom de survivants. » Avec un S majuscule. Ce n'est pas un S. Dans mon monde, ça veut dire espoir. C'est de là travaillent ici depuis longtemps. Très longtemps. J'ignore, en fait, depuis combien de temps Enfin bref, je devrais peut-être laisser Doyek le devoir remplir leur mission imposée. Ils ont l'air bien heureux, mais ils vibrent euh, doucement d'une énergie nerveuse qui commence à me filer les jetons. Nous allons maintenant escorter le groupe vers la destination de votre choix. Toutefois, à l'avenir, nous recommandons d'attendre que tout... que nous te présentions les options à chaque fois que c'est possible. Et ne pas te ruer vers les différentes activités sans surveillance. Nous n'avons pas beaucoup d'autonomie ici. Le moins que tu puisses faire, c'est de nous permettre de faire notre travail. Le plus que tu puisses faire, c'est de nous aider à filer de cette i Dwight. Oui, pardonne-moi, je te prie de me suivre. Hé hey. Le narrateur Oui Je peux t'aider concernant quelque chose hein. C'est de là, hein. vous êtes Dwight. vient-il de commencer à mentionner quelque chose au sujet d'innovation S'évader est-il envisageable Devrais-je essayer de m'évader S'évader euh... <rire> Non, non, non Je crois que tu fais erreur. Pourtant, il semble que Dwight demandait de l'aide pour fuir cette île. Oh oui, ça, euh, c'est vrai, il l'a demandé, mais ça voulait juste dire qu'il voulait aller à la station balnéaire de l'autre île, à quelques kilomètres de bah, là, au sud d'ici. Elle dispose d'installations bien plus raffinées que cette île, <rire> C'est l'un des grands groupes d'entreprises où toutes les célébrités se vrai là, très luxueux. Ce n'a pas tout à fait le charme de cette île. Par contre, crois-moi, tu n'as pas envie d'y mettre les pieds. Avec tout cet argent, il y a tout un tas de restrictions. Ta place est ici. Il est temps d'aller faire une activité sur cette île. Tes décisions importent, essentiellement, quand elles me conviennent. Pas comme sur cette île. Hmm. Alors, qu'est-ce que ce sera Ah, je vais les boire. Je veux rester à l'air libre pour l'instant, je veux pas aller sur le yacht d'un... Je... Mon cœur, ma raison, va aller au bar. <rire> Mon cœur va aller au yacht. Oh, que faire. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le piégeur est très content de ton choix. Et pas seulement parce qu'il possède ce bateau aussi. Cet énorme yacht. Il est clair que tu comprends l'importance d'apprécier les meilleures choses dans la vie. Malheureusement, ça veut dire que ces barbares, rustres, sont maintenant à bord de mon magnifique yacht. Je veillerai à ce que le personnel le nettoie dès qu'ils seront partis. Exactement, un note cordial, mais ce qu'il a dit n'est même pas ce qu'il y a de pire concernant ses commentaires. C'est surtout qu'il a parlé devant tout le monde. À voix haute, ils ont l'habitude maintenant. Alors il est temps de passer aux bonnes choses. Manger. En tant qu'hôte de Marc, tu peux choisir l'apéritif. La légume à mousse, hein. il sait parler à l'Iranien, qui est un moi. Enfin, un... un plateau de légumes avec de est euh... ce qui est la meilleure manière de commencer un repas. Hein. Pouachich mousse. C'est à la fois léger et convivial, un hein. bon choix pour un groupe de gens, non Il ne dira rien, mais je t'assure que Spectre adore ton choix. Je sais pas où on va, je vous jure, je sais pas où on va là. Je sais pas, je sais pas où on va. Enfin, je crois, je ne sais pas comment tenir avec ce type. Je sais ce que pense Esprit, par contre. On se sert tous dans un seul grand plat. Oh, génial, merci. D'abord, on quitte une île entière pour se serrer dans un petit bateau. Ensuite, on mange dans la même gamelle, comme des animaux de ferme. Réveillez-vous, les gens. Vous êtes tous des... Les survivants arrivent avec des plateaux de nourriture, pendant que tout le monde discute des moi. regardez vous S'il vous plaît, dans notre intérêt. Ils surprennent Piégeur, qui leur jette un regard noir pour avoir osé s'adresser directement à toi, mais Douai poursuit quand même. Est-ce que tu désires autre chose Ben... merci. J'ai besoin de rien d'autre, mais merci pour l'excellent service. Vraiment, c'est fantastique. Personne ne nous a jamais dit Ah vous êtes modérateur Comment ça se passe Je vous remercierai avec plaisir de ne jamais vous adresser à voix haute à mes invités sans y être conviés. Maintenant, tu vends. Maintenant que le personnel est parti, les tueurs. Tu le sais, le terme tueur est un peu dur, il n'ont tué personne aujourd'hui, de toute façon, et si nous les appelons plutôt les prétendants Me demande, ça manque un peu d'énergie <rire> Je m'en tiens, tueur. Les tueurs ont commencé à te entour... tourner autour. Chacun d'eux semble attendre un moment à avec toi. Sauf Spectre, il semble en train d'étudier le coin de la pièce, euh, évitant adroitement toute interaction avec toi à tout prix. Qui autoriseras-tu à te soustraire aux autres pendant quelques secondes Oh non. L'esprit gothique et tout, c'est pas mal hein. Mais pigeur quand enfin, il, euh... il a un maillot. Tu étais bien en contact visuel avec piégeur et il poussait immédiatement les autres de côté. Ton cas annonce prometteur en tant que par. Ok. Par conséquent, j'aimerais apprendre à mieux te connaître. Alors je veux te confier un secret. Quand le temps sera venu, j'ai une retraite privée ici sur cette île. Personne d'autre n'est au courant. C'est un quad. Alors, d'abord le yacht. Ensuite, un coin dissimulé. Je veux te le montrer. Ah non, non, non, je voulais... Ah non. Pas parce que tu n'en es pas encore dit, par contre. Surtout parce que ça va bien gonfler les autres que tu choisisses. Ah, il a l'air motivé. J'adore ce qu'il papa, ce qu'il patron à la moindre occasion. Oh ouais, c'est aussi ce passage. Et aussi ce passage, sur en mieux te connaître J'imagine. Tout le monde. Posez vos amuse gueules Je m'ennuie sur mon yacht, c'est inacceptable. Oui, monsieur. Prépare une libation. Quelque chose qui m'impressionnera notre hôte. Enjoué par sa mine, ça ne devrait pas être difficile. Carla, veille à ce que nous ayons de la gnole et du sans-alcool à disposition. Personne n'est obligé de boire s'il n'en a pas envie. Je suis un tueur, pas un trou du cul. clans Carlin je croyais que leur nom était Dwaite et Claudette. Qui diable son doigt et Clotette Et Darel et Christina Vous connaissez ces deux-là Ils travaillent peut-être sur une autre île Toi Maillard, prépare ton museau. Euh... Waouh, ce type, c'est comme vendre une boisson. Je sais pas, je sais pas comment on est arrivé là, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Bien qu'un rustre, il a raison sur un point. Un mini-jeu s'en vient et le succès ou l'échec de ta quête pourrait bien dépendre de ton. Museau. On commence Ouais, aimerais-tu que je répète Parti Let's go La fête ne s'arrête jamais tchot tchot tchot Tu je <rire> pas euh, euh, pardon, je pas mal. Bah ben voilà. Pas mal. Adepte relax des mini-jeux. Succès des bruits. Cette Cette anésie déjà beaucoup à encaisser sans y ajouter des lignes de boisson par-dessus, sans. Alors rien de surprenant à ta piètre performance. Heureusement pour toi, mon désir de perfection n'est égalé que par mon plaisir de voir les nuls échouer en public. Mais ne compte pas toujours sur la chance pour t'en tirer. L'activité de l'après-midi m'étant montée à la tête, tu te sens en proie à un double espace là Oh là c'est quoi ça? C'est honteux! Et teste les boissons. Ah, par contre, ils mettent des, maj... ils mettent des accents sur, le... sur, les... sur les majuscules. C'est bien. La pression de la performance? Le balancement des navires? Tu descends vite une pour avant de plonger dans l'inconscient. Ça dépend qui c'est qui fait. Euh, et s'il s'avère qu'une petite sieste était pile ce qu'il te fallait. Quand tu recouvre. Tes esprits, Dwight et tes sont déjà retournés à terre. Ils font signe au bateau. Je suis quasiment sûr que ça veut dire qu'il est temps de rentrer et de quitter Yot. Quel hommage quand même Piégeur compter servir des cervelles de singe en guise de sorbet. Ouh, comme dans... Indian Jones. On dirait que la prochaine activité, c'est le dîner pittoresque. J'arrive pas à savoir c'est quoi comme bruit. Tu t'en as quoi La capture du drapeau Tu sais à quel point c'est compliqué de gérer un jeu pareil, bien plus que ça soit à Tu arrives au coin et tu découvres un assortiment de tables, de pique-nique éparpillée. À quoi t'attends-tu Une espèce de hall grandiose, une table de banquet gigantesque Nous ne sommes pas dans une de ces prestigieuses épopées de fantaisie qu'on trouve sur les chaînes câblées. Toi et Claudette te conduisent à ton siège. Il y a peu de sièges directement en vis-à-vis. -vis. Oh, et génial! D'enfer! D'enfer! Référence à Bruce Campbell. Evalden. On dirait que tout le monde veut s'asseoir à côté de toi. Ce qui est encore mieux, c'est qu'ils ne veulent pas non plus s'asseoir à côté de certaines autres personnes. Pour commencer, personne ne veut s'asseoir à côté du piégeur. En attendant, il refuse s'asseoir à côté du spectre. Farceur! Farceur? Il y a le farceur? Oh! Eh ouais, farceur est ici. Ça te surprend. Oui, bon, c'est sous-entendu dans son nom, hein, la surprise. Non, vrai, même moi je deviens énervé au milieu des foules de tueurs. Ah, ah, ah, et je perds un peu mes moyens. Waouh! Tu as de l'allure, Maya. A beaucoup d'allure. Ah tu ton short qui tombe. Et on ne peut littéralement pas laisser chasseuses et piégeurs s'asseoir ensemble. Non, sérieusement, leurs bras sont trop gros. Ils ne peuvent pas tenir à table. si que côte à côte. Regarde-moi ça. Nous ne pouvons même pas quasiment tout le monde à l'écran en même temps. Tu penses peut-être à une erreur Mais non, c'était complètement intentionnel. Que ceci te serve de leçon. Chaque erreur que tu crois voir, c'est un choix. Pigé. Ok, tes Claudette gère le trafic. Tu t'assois d'un côté et tous les autres de l'autre chasseurs et piégeurs peuvent même s'asseoir aux deux extrémités avec leurs énormes bras sexy. Maintenant que tout le monde est installé, nous pouvons commencer à manger. Le repas de ce soir a été préparé lentement et avec de l'amour et de la haine pendant 12 heures de tourne-broche. Nous espérons que vous vous régalerez. Nous l'espérons vraiment beaucoup. Hey Vous ne nous avez pas vraiment dit qu ce que vous serviez. On mange quoi De viande assaisonné de diverses herbes spéciales que nous pouvons tout simplement pas dévoiler. Ma nourriture préférée. C'est bon la viande <rire> La viande, c'est le meurtre. avec tes passe-temps, qui tu pour te la jouer, juge Je suis... Je suis juste en train de partager des faits. Et tu dois assassiner quelque chose pour manger sa viande, alors c'est genre techniquement vrai Techniquement vrai, c'est le seul genre de vrai Allez, assez jappé, mangeons Hey Maillard, tu penses à ce que je pense Oui, je pense que tu as mis un S, ça je pense, alors qu'on n'en met pas. Et c'est exactement ce à quoi tu penses Narrateur C'est une personne sur ce tourne-broche, là, non Ou plusieurs morceaux de personnes entremêlées Peut-être Je n'ai pas vu beaucoup de porcs qui portaient des chemises imprimées. <rire> Ça dépend, peut-être que ce cochon portait une chemise, euh, je sais pas... Quand tu regardes le tournebroche, broche tu remarques ce qui semble bien être des fragments de tissus pris entre les couches de viande. Je crois que je vais oh vomir, il n'y a rien d'autre à manger, moi j'étais bien avec le... J'étais bien avec le houmous Ça a pris 12 heures. 12 heures Nous faisons littéralement tout sur cette île. En fait, il y a une chose que vous n'êtes pas en train de faire aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de découper cette viande succulente Tiens, il a raison. J'ai ma grosse hache, c'est l'outil parfait pour découper les deux Et D'abord, qui a dit Calinotade. Calinotade. Des fois, je me demande si nous ne provenons pas tous de différentes périodes historiques. Ensuite, je m'en vais charger avec mon fendoir. Rapide, puissant et propre. Au moins, il est propre quand la viande est cuite. Pas de sang à Burke Vous deux et votre risible concours de biceps bandés. Assez, grandissez un peu de toute évidence, mon magnifique katana est une option évidente. Tu parles quand il gèlera en enfer Oh, je vais vous montrer mon katana tous les deux et vous envoyer en enfer, en vrai. Ça vous tente S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, je déteste. Quand nous nous battons, ou quand nous discutons, ou quand nous nous regardons dans le blanc des yeux. Je peux le faire, j'ai le crâne d'Assa. Génial euh, Plutôt que de les couper, euh, tu vas l'assommer jusqu'à ce que mort s'en suive pour la... C'est super bizarre ce qui se passe Et Maya, Je sais pas ce que tu veux manger, mais dépêche-toi de te proposer pour découper Félix. Quoi Chez Chez Félix Enfin Sinon ça va durer des heures. Et je ne fais pas dans la figure de style. Une fois, ils ont même discuté pendant 72 heures d'affilée pour savoir qui... Avaient la meilleure arme. Et peu importe qui le fait. Quand ils auront fini, ils prendront encore plus le temps de nettoyer leurs armes. Tout en expliquant l'importance d'entretenir ces outils. Ils ont beau être une bande de tueurs au sang-froid ils sont étrangement terrifiés par le tétanos. Ah Oh là là <rire> J'espère que je ne vais pas attraper le Covid quand même en mangeant Félix. J'espère que Félix a été bien trempé dans du gel hydroalcoolique avant d'être... Ok. Très bien. Et il a... Et en vrai, le pigeon il a l'inverse d'un masque. Il a, mais pile, totalement l'inverse d'un masque. Ah il y a éventuellement la, la chasseuse, mais... Eh, hey, et si vous me laissez découper le dîner Quelle idée splendide Ça nous ferait pas mal euh, qu'il refroidisse. Il déteste quand c'est froid Voilà une machette fraîchement meilleure Au secours En avant oh. On est en train de trancher Félix Au QTE Ah bah oui mais complètement J'ai raté Félix Je l'ai pas raté Ah dommage C'est très bien, j'aimerais voir ce que tu ferais avec une arme moins mal fichue. Ouais, je l'ai dit. Le dîner est enfin servi. Le Félix a enfin servi. Vous vous rappelez de la vidéo qui s'appelait Au revoir Félix Qui se souvient Matez cette vidéo, au revoir Félix. Les bruits provenant des toitures masquées pendant qu'ils mangent, ce qui explique de lever leur masque et d'engouffrer de la nourriture, sont désagréables. Succès déverrouillé, épreuve. Esprit, pendant ce temps, ne mange même pas. C'est la... Oh, elle fait Oh, ma Elle sait comment me séduire. Parce que je suis... Viking. Et la seule qui semble avoir pleinement adopté son état de morte, ils sont tous morts, hein. C'est l'enfer, de toute évidence, je veux dire. Ça, c'est l'entité. Voyons encore en train de se la jouer, mystérieux. Tu crois que ça vient tout seul faire dans le mystère que tes doigts ne sont pas les seuls à trimer comme des dingues pour que cette nuit soit parfaite. Enfin, au moins ils relèvent leur masque. Ce n'est que 99% c'est dégoûtant que s'ils essayent juste de s'empiffrer à travers leur masque. Esprit. Esprit, pourquoi n'as-tu faim Give us a sign. Quel âge avez-vous Les deux meilleures choses au fait d'être mort, c'est de ne pas avoir à manger. Ah oui, c'est pour la ligne, c'est important. Ce n'est qu'une seule chose. Pensez, Maya. Le numéro 2 n'est pas un numéro 2. Une chose de moins qui te prend la tête dans l'au-delà. Même si je voulais manger, je ne sais absolument pas ce qui pourrait arriver. Tu l'aurais peut-être remarqué, je suis essentiellement constitué de morceaux de corps et par flottant dans une forme spectrale. Tu vois la profondeur de cette entaille sur mon abdomen. Je doute que mon système digestif soit encore intact. Entre la nourriture et le comportement du groupe, c'est peut-être le pire repas de l'histoire. Et il y a pire, car ils te voient tous, ils te toisent tous. Tu ne manges rien, ça leur déplaît. Je pense qu'ils veulent une explication. Que veux-tu leur dire <rire> Look a mouette Waouh, Vous avez déjà vu une mouette aussi grosse Non, c'est incroyable Est-ce que ça a marché J'étais pas loin Ouais, elle a raison, Maya. Hein, plutôt misable Assume qui tu es. Ne fais jamais de compromis. Je l'ai fait euh, pendant quelques années. Euh, pas peu fier. Le tu n'avais pas déboulé sur notre île en t'échouant, Sans souvenir de qui tu es, de comment tu avais fini ici. Ouais, c'est ça. Pauvre chose. Tu ignoras quand remonte au dernier véritable repas. Et tu as passé du temps en plein soleil. Mais c'est une mouette qui parle! <rire> à moi, à moi, à moi, à moi! <rire> oh oh, il vient juste avancer plusieurs arguments excellents! Bah ouais. Juge! Écoutez, tu commences à avoir la tête qui tourne. Ah! Elle m'a fait. Ah! peut-être besoin de manger pour survivre ici. Soit ça, soit... Quel que t'as empoisonné. Non mais non mais non c'est pas sérieux ça Ça c'est pas sérieux Non attends, tu n'as pas mangé. Donc le poison n'est pas une option. Quelle que soit la réponse, tu es clairement sur le point de tomber dans les pommes Oh et c'est encore moi. Ton ami, mentor et guide, le narrateur du narrateur, l'océan. Tu ne sais comment je dois prendre cette caractérisation, mais je vais laisser flotter. Te voilà ici grâce à moi, je suis peut-être le seul qui puisse t'aider à présent. Il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire pour survivre. Tu dois comprendre pourquoi le véritable raison de ta présence ici. Personne ne peut te le dire, à moins que tu ne suives le bon chemin, ou au moins un bon chemin. À trop à compter, espérons que tu choisisses l'un d'eux. Je suis sous l'océan, sous l'océan, parce qu'il y a encore euh, plus de mauvais chemins. Beaucoup mènent à ton trépas, d'autres mènent à ta sortie pire encore. Recommencer des scènes et devoir tout passer en accéléré pour revoir, pour revenir au point où tu étais, j'ai pas raison. Car cet endroit recèle de nombreux secrets, même vis-à-vis -vis de lui-même. Hein. Et celui qui importe vraiment ne peut être appris que si tu réponds à la question la plus importante. Pourquoi es-tu ici Réponds-y et tu connaîtras la vérité. Mais si je réponds et que j'ai la vérité, je, du coup je la connais déjà la vérité avant que je sache la vérité, après que j'ai répondu déjà la vérité. Ah ah La vérité. Ah non, mais ah, je connaissais la vérité, mais pas la vérité ultime. Fichtre Non ma cucu. Vague mystérieux, tu dois bien connaître euh, ce personnage de l'océan. Voilà un récit de début de Qui a une partie de qualité. Hein. Ouais, c'est passé à ça, hein. Minute, papillon. Me revoilà. Un autre conseil. Tu as fait de nombreux choix, ça présente. Certains m'ont plu, d'autres non. Il est dans ton intérêt de faire plus de choix qui me plaisent. T'es de droite, c'est ça Tu te réveilles pour découvrir esprit qui tient ton corps inerte, en train de verser avec précaution de l'eau fraîche en ta bouche. C'est très important de s'hydrater. Alors, tu aimes l'océan de nuit Moi, ouais, oui. La contemplation de l'immensité ténébreuse de l'océan valide vraiment ses sentiments en moi où nous sommes vraiment tous insignifiants et que le seul but digne d'être poursuivi est la vengeance. Je me demande vraiment comment quiconque pourrait croire autrement. Elle est si romantique. Tu plonges le regard dans les ténèbres nocturnes et tu réfléchis à sa question. Eh bien, c'est une question simple. Comment, comment quiconque pourrait ne pas se sentir minuscule et seul face à un néant aussi magnifique Je me sentais comme ça, minuscule, sans importance, en proie à la solitude, mais dernièrement, je ne suis plus si sûr. J'ai commencé à noter une différence. J'ai commencé à penser qu'en fait, cette île est le lieu où je pourrais rencontrer quelqu'un de spécial. Tu regardes l'esprit, qui a détourné le regard de l'océan pour te regarder, tandis que tu t'exprimes sur ce sujet et que tu lui tiens manifestement très à cœur. Une relation amicale, peut-être On peut faire du gaming ensemble J'ignore ce que cette île a prévu pour moi. Hein Amical Les amis ne sont que des trouillards qui cherchent le confort dans le nombre J'ai eu des amis, jadis. Avant que mon père ne me débite en morceaux. Les amis ne sont pas ceux qui m'aident à tenir. Je flotte dans un nuage de rage. Oh. J'étais si bête, si occupée à satisfaire tout le monde et à être parfaite étudiante, la parfaite employée, la parfaite fille. Je n'ai pas pris soin de moi et maintenant je suis tout ce que j'ai. Le pire, c'est que je me suis laissé distraire de ma véritable raison d'être, ma destinée, la raison d'être qui est en moi à toute ma vie. Et ça va sembler bête, peut-être, mais... L'esprit jette un oeil alentour pour s'assurer qu'il n'y ait personne d'autre sur la plage. Quand elle est convaincue qu'il n'y a... qu'elle est toi, elle poursuit. Il y a un dragon qui vit en moi, je l'ai toujours su. Mais j'ai tenté de l'ignorer, quand je ne pouvais l'ignorer, j'ai tenté de le réprimer, je suis si... Stupide Tu n'es pas stupide. Ça a l'air cool. Oui, hein je ne l'ai pas laissé sortir et puis, je, tu sais, coupe-coupe, et maintenant ce dragon est parfaitement une bête obsédée par la vengeance. Mais assez parlé de moi, Qu'y hein. Qui a-t-il en toi Personne. Toi qui viens d'arriver. Rien d'autre que des ténèbres. Quoi Je tirais pour un dragon peut pas le choix de mots le plus judicieux. Je tuer. Bah ouais mais pourquoi c'est. Je veux dire, un dragon ça a l'air génial, honnêtement. Par contre, je ne me sens pas avoir quoi que ce soit en moi, rien que les ténèbres, des ténèbres. Sans fin. Et dire que je pensais qu'esprit était la plus grande gote de l'île jusqu'à ce que tu arrives. Attends. Peut-être. Pourrais-je allumer une torche et chercher dans cette... NON Personne n'allume. le... Armageddon NON